Alors, il y a la fête à côté, j'espère que vous entendez bien. Est-ce qu'on a la zikmu aussi Oh mon dieu, je monte le son. Hein. Je suis désolé, la chanson, j'aime pas. Oh mon dieu. Je... Est-ce que vous entendez le son J'ai pas l'impression. Si. Peut-être. Non. Mais pourquoi il s'affiche pas, lui Affiche-le, wesh. Il ah, y, y a le son. Mais attends, du coup, il est où le son Alors, Attendez, parce que j'ai l'impression que le son n'est pas capté. Je l'entends dans, dans mes oreilles pourtant. Euh, Est-ce que je monte le OBS Il faut que je monte au BS pendant que je fais ça. Où est le son Ah bah oui, c'était ça. Il faut que je monte au BS. Alors attendez, il faut que je monte au BS. Alors du coup, ça veut dire que le, il faut que j'enlève le son des erreurs. Je vais mettre à 50. Hein. Dites-moi si vous entendez bien. Ouais, ça a l'air d'être euh, pas mal. De toute façon, j'avais limité à 30. Mais après, je pourrais augmenter un peu plus. Parce que de toute façon, euh, oui, 30, c'est pas mal. Moins 30 de, de décibels, ça devrait être bon. Là, il y a un petit fond, c'est cool. Alors, du coup, Vandal, c'est un jeu arte. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On peut, euh, alors le moins et le plus c'est quoi, on peut, on peut avancer, on peut reculer, c'est un jeu qui se fait à la souris, vous allez sans doute avoir du ASMR souris. Euh, je pense que tout fonctionne, donc on va commencer. Alors, ça, ça, ça fonctionne comme un jeu de, de stratégie, Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est du euh, RTS je crois. Du real time. Euh... C'est pas vraiment du RTS. c'est ah, Si, c'est ça, c'est RTS. Je crois. Alors, je vais vérifier. Petite recherche vite tough. Je crois que c'est du RTS. Ah, il y, des... y a des chiens. Je suis pas très très pro-chien. Euh, Alors, du coup, on va voir euh, qui sont nos ennemis, mais je, je soupçonne la police. Euh, RTS. Mais si je tape RTS, je tombe sur la radio. Euh... Enfin, la radio. Le, Le truc suisse, là. Média Suisse, pas ça. Jeu de stratégie en temps réel. Le jeu de stratégie en temps réel, ou RTS pour la dénomination, ils sont généralement désignés comme. Alors je lis Wikipédia en même temps. Je vous lis. Euh, est un type de jeu de vidéo de stratégie particulier qui, notamment est par opposition au jeu de stratégie au tour par tour, n'utilise pas un découpage arbitraire du temps. Ah oui, mais c'est du tour par tour du coup, parce qu'en fait, euh, si on avance, il y a quelque chose qui se passe. On avance, voilà. Et là, on va choisir notre. Et en, enfin, on va faire ce que JetSet Radio ne permettait pas de faire euh, la dernière fois. Choisir notre graffiti. Donc, j'avais choisi 13 bis comme ça parce qu'apparemment, les lettres ne fonctionnent pas. Euh, les lettres. les... On peut essayer de faire une triche comme ça. Euh, un E inversé. Voilà. Donc, on va, on va faire, des, on va faire des, des, bien sûr des coupures. Justement pour ça. Alors, regardez bien. On va faire ça. Et on va aller chercher. Euh, je vais vous montrer. Euh, ce que j'aime bien euh, faire en général, euh, c'est-à-dire euh, aller sur euh, Graphemica et on va récupérer des, un, des, des codes euh, car des caractères Unicode pour voir si ça fonctionne. Ça serait bien d'avoir euh, un e inversé parce que je sais qu'il y a des e inversés euh, dans, les... Dans, les, euh, dans, les, dans les dans les différents euh, signes d'écriture. Donc, par exemple, en fait, le... là, il y a un E, par exemple. Est-ce que celui-là, il fonctionne Je sais pas si on va même pouvoir faire copier-coller. On va regarder. Allez, hop, on revient vite fait dans Vandals. Alors, je demande beaucoup, hein, je sais. Ça, le le copier-coller ne fonctionne pas. Bain Ah Bon. Du coup, j'avais essayé de faire avec... Il euh, n'y a pas les lettres, donc du coup, on va faire... Euh... Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais euh, bon. Est-ce que je peux faire ça Non, je peux même pas faire des. Bon, essayons de, de faire. Euh... Voyons, voyons voir ce qui fonctionne. On peut faire 10. Est-ce qu'on peut faire 10 plus 3 <rire> faire un calcul. Alors, c'est. Euh... Euh... C'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a que du Azerty. Ouais, bon. Voilà. Hop, 13 bis, on va mettre ça Et on va, on va poser ça partout Voilà, on est parti Alors j'ai dit que ça durait une heure mais j'y crois pas trop hein, On va voir Ouais, premier niveau Alors je crois qu'on gagne des badges à chaque fois qu'on est bien ambiancé là au niveau de la musique je pense qu'on est c'est validé on commence donc paris mmh. 1968 donc pour ceux qui ont suivi pendant le pendant le live de euh... De l'histoire crépus quand même. Je tiens à vous dire merci. Je, il y a du coup... Euh, je leur avais déjà dit aussi merci dans le chat déjà. Mais du coup, il y avait euh, Nounocéan. Euh, Wolf Simlover. Euh, Barbure. Et euh, Jiggy. Jigboulet. Donc j'espère que vous êtes content euh, Je vous ai préparé quelque chose de... Alors là, par exemple, je suppose qu'il y a quelque chose de bien. Mais on va se faire repérer par le keuf. Donc on va faire ça. Hop. Parce qu'on est des ouf. On va passer par là. Hop. Ni vu, ni connu. On la trigger. Tu nous cherches, hein. Hop, trigger. C'est pas si rapide, ça. Police Dang Mais du coup, je comprends pas. Faut le trigger. Ah oui, faut le trigger. Peut-être avec le... Il y a un bonus. J'ai peut-être récupéré quelque chose hein, du côté du bonus. Ah oui, c'est des... des... Je peux siffler Alors, qu'est-ce qu'il dit Siffler pour attirer l'attention. Bah, tiens, euh... Viens. On va taguer dans ton dos, comme on dit. Euh, ouais, mais bah, par contre, faut, faut pas louper ça. Hein. Alors, je dessine. Ah, je dessine. Bah, écoute, euh, si on doit dessiner, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut changer Ah ouais. Oh. Non, je veux pas. On va dessiner. Oh, ça va prendre du temps. Euh, du coup, euh, tac. On va prendre un gros. Euh... Voilà. Donc ça, c'est un fat. Hein. On utilise le fat. On utilise escient. Voilà. Hop. On reprend le noir. On ah, faire C'est chaud, mais attendez, <rire> la barre elle est trop longue en bas. Il <rire> a une petite hésitation. Je fais tout, je fais tout à la souris, hein. j'aurais dû peut-être. dans euh... bon, le 1 comme ça, c'est nul. Voilà. Alors, il faut que ce soit illisible, donc on va faire comme ça. Euh... Voilà Connu, euh, connu que par, les, euh, par ceux qui connaissent hein. euh... Et le S alors du coup Est-ce qu'on le fait dans le bon sens ou dans le mauvais sens Parce que si je le fais dans le mauvais sens Ça fait un 2 et c'est pas mal euh... D'ailleurs il faudrait que j'apprenne à faire un S bien Mais je pense qu'on va le faire dans le bon sens Ah c'est pas mal ça fait un 5 un peu Alors attendez Et après, du coup, il faudrait que, tu, que je fasse quelque chose de très intelligent. C'est de prendre la, voilà, la version petite et de signer là. On a validé, hein Non, je pense qu'il est bien. Invisible. 14 sur 12, on aurait pu faire en 12 tours, apparemment. Ah, alors, alors, là, on va pouvoir jouer à la Last of Us. On va pouvoir prendre la bouteille. Il faut que j'attire son attention. Euh, comment je pourrais attirer son attention euh, Alors, on va faire ça, déjà. Allez, allez, va là-bas Va là-bas Il va pas là-bas. Ah oui, d'accord, il bloque en fait. Bon, attendez, on revient en arrière. Rejouer. Parce que si je le fais ici, je peux, je peux peut-être faire les deux. Ouais. Est-ce qu'il va venir Tu te déplaces ou pas Parce que là, il le voit pas. Oui, il se déplace. On prend le bonus et on fait le on peut pas faire la même chose que tout à l'heure. <rire> bon, c'est pas grave, ça va changer à chaque fois. Hop. Il y a une sorte de petite barre là qui me pose problème. Donc on fait des flops un peu, euh, un peu euh, stylisés, on va dire. Enfin, ce n'est pas vraiment des flops d'ailleurs. Hop. Je pourrais utiliser plus de couleurs. Je sais plus comment on fait. Oui, c'est ça. <rire> J'adore ma, ma, ma bêtise d'écriture. Alors non. Bon, j'espère que vous validez. Hein. Ah, il ah, y a un petit ramage de mon côté. Hein. Je suis désolé, je crois que le fait de... Ah oui, il y a du ram. La caméra, elle est fixe. Ok, donc là, il y a plusieurs keufs. Que... Il y a une main. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien la main. Ok. Alors là, on va on va pouvoir avoir récupéré des trucs. On va aller chercher les trucs. Peut-être que ça peut aider. Alors du coup, est-ce que celui-ci va pouvoir me permettre de récupérer l'autre Ah, je peux utiliser le sifflet là. Il m'a vu là Non, il m'a pas vu. Ok. J'attends ici, je pense qu'il va revenir dans l'autre sens, hein. Il fait pas le retour Ben bah écoute, euh, j'ai le sifflet de toute façon. Tu vas faire quoi Et lui là, il faudrait que je le lance là. Oh Je peux lancer aussi loin Mais c'est magnifique. Je savais pas ah, donc alors là, c'est par contre, c'est sur, sur un bien matériel. Alors, du coup, on va essayer de le faire un peu mieux, peut-être. On va prendre un peu plus de temps. Tout ça, la souris, hein, bien entendu. Oh, je suis dépassé. Dane Je voulais pas te dépasser, excusez-moi. Voilà, faisons couler. Alors, du coup, euh... <rire> je suis désolé, c'est un peu euh, sommaire, hein. je fais pas d'effort dans mon, dans mon écriture, hein. vous doutez que euh, c'est plus compliqué que l'on le pense. Je vais rendre encore plus illisible. En fait, j'aurais dû faire mieux, là. il y a trop, voilà, trop gros le 3 Est-ce que, du coup, on va essayer de faire un petit, un petit effort, quand même. dans, dans Parce que c'est quand même cadeau pour la personne qui a une voiture. Quoi. On va faire un petit truc. Est-ce que le notre blanc, ça a aider On a tout fait couler. Hein. <rire> J'ai l'impression que là, le retour, est compliqué. Quoi. Euh... Non. Je ne suis pas mort. On pourrait faire un truc genre... <rire> Les petits effets, hein <rire> C'est nul. <rire> en fait, sur le i, ça a un sens, je trouve. Le i a un sens. Et du coup, il faudrait que je fasse plus long là-bas. Et par contre, après... En fait, ce en fait, serait marrant que je, que je joue sur le fait que, euh, par exemple, ça soit lié. Ah, ça marche pas bien. Euh, ouais, grande question. Une grande question, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, là, spécifiquement En fait, il faudrait que je fasse une sorte de petit contour, comme ça. Hop. Mais bon, à, à la souris, c'est... C'est un peu l'enfer. Non mais j'aime bien l'idée de... Écoute, je t'explique un peu mieux. Sinon, en fait, en fait, moi j'apprécie bien la gueule que ça a comme ça. Parce que c'est une cartouche, comme ça au moins c'est bien. Ah oui, parce qu'après ils sont, ils, sont, ils sont trigger. Ah oui, il y en avait un quatrième. Dane. Bon, écoute, euh, voilà. Alors, vous avez compris que je ne joue pas le... Ouh là là J'ai l'impression qu'il n'aime pas du tout le, le fait qu'on réussisse. Ça, ça, ça fait laguer le l'ordi. Alors, attendez, je regarde qu ce Qu'est-ce qui pourrait faire laguer plus Je vais euh, fermer... Euh... Quoique je peux pas, ça ne sert à rien de faire fermer ça. En fait, peut-être qu'il faudrait que je, le, que je le mette en pas en grand écran, mais... Après, c'est un jointé, c'est un peu le problème, ça fait toujours un peu la même chose. Hmm. Hmm. Euh, peut-être que c'est la webcam. Bon, attendez, deux minutes, je, euh, je, je, je vous coupe un peu, hein, excusez-moi. Hop, J'essaie de voir si je peux... Euh, non, mais les fixes déjà format vidéo. Euh... Ouais, parce qu'en fait, si je choisis le format vidéo, là c'est ça va ça a un peu calmer le truc. Mise en mémoire tampon. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une mise en mémoire tampon Qu'est-ce qu'ils disent La mise en mémoire tampon, en fait, ça, va, ça risque de nous faire des sauts, c'est ça Activer la mise en mémoire permet de conserver un flux vidéo audio fluide au prix d'un peu de latence. Si vous utilisez la mise en mémoire avec une carte de capture vidéo, il est recommandé de configurer la carte et obéir sur le même débit. Ouais, bah, je me doute. Je vais faire activer. Ce que ça donne. Et. Euh... En fait, je, je, oui, on va essayer comme ça. On va voir ce si que ça donne. Alors, du coup, euh, on va aller chercher la bombe. On va faire... Ah oui, non, mais parce qu'en fait... Ah oui, d'accord, c'est que maintenant, là, en fait, on est, on fait ça en premier, mais je crois qu'il va me repérer, Il va entendre, en fait. Du coup, il va venir. Et après, je serais, je je cramé. Pensez au... Pensez au cuff derrière, le, derrière sa, son grillage. Salut, euh, Nibler. J'espère que tu as profité de ton après-midi. Une euh... Alors ici nous on fait des graffitis euh, au quart euh, on essaye d'être euh... est ce que tu as est ce que c'est lisible tu me dis tu commences le gâtal tu commences un gâtal ok est ce que tu trouves euh, que euh, que le fait de l'expliquer ce qui est écrit <rire> C'est... Euh, c'est un peu un euh, problème, ouais, bref. <rire> on va valider. Je sens que je vais me faire repérer par le... par le keuf. Ah, il y a un petit décalage de fou, hein. Voilà. Hop. Nous, on tente le diable. D'accord. Oh, oh, oh j'ai fait magnifique. On a, des, on a des, belles photos, mais ça rame un peu. Je suis désolé. Hein, euh, c'est le, je crois que j'ai trop cassé le stream. Du coup, je sais pas si c'est le jeu. C'est possible que ce soit le jeu. Alors ça c'est bien. Ça va pouvoir me. En fait, je sais bien, je peux le lancer vraiment très très loin. On va lancer là. On va voir ce que ça donne. On va faire le graffiti. Un petit graphe. Un Petit euh, trop up, petite euh, vomiture, comme on dit. Euh, oh. voilà. En fait, plus c'est long et moins ça coule normalement. Un peu grand celui-là. C'est pas En fait, le truc, c'est que je pourrais faire vraiment une... un truc cartouche comme ça, tu vois. Mais. Euh... On va le faire comme ça, parce que j'aime bien comme ça. Je trouve ça joli. On utilise, des, euh, on utilise vraiment toute la panoplie de ce qu'on peut connaître euh, en écriture. Là, par exemple, clairement, il faut que j'utilise le passage en dessous. Comme ça. Ce serait aussi un peu bizarre, mais Et sinon, je fais ça. On va essayer comme ça, avec le 3 euh, un peu plus stylisé. Ouais, mais là, ça fait vraiment un 3-3. Il ouais, y a un petit style. J'aime bien le, le fait que ici, ce soit un peu... Et le 5, on va faire plus court. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va le faire comme ça, cette fois-ci. On signe l'œuvre. On se fait repérer je suppose. Alors du coup comment on va aller pour là-bas ça c'est une autre question. Mais on va faire comme ça. On va aller trigger là. Allez, allez. On monte, on monte. Il n'est pas remonté. j'aurais pas dû faire ça ah si ça passe alors je vais choisir euh, de les envoyer là y deux de trop là c'est pas grave. on est invisible de toute façon ouais je, euh, je m'amuse bien pour l'instant je j'avais déjà joué donc du coup c'est euh, je l'ai pas fini j'ai juste euh, joué euh, je crois Paris c'est après faut changer de style un peu quand même donc du coup euh, ça va être un peu plus compliqué on va peut-être faire un peu de recherche du coup euh, du coup si je vais là euh, je vais faire le graffiti directement, mais le problème, c'est qu'on va avoir un truc après. Bon, là, on va essayer de prendre la, toute la place. <rire> wow waouh wow. La ligne un peu ici. Non, un peu trop. C'est incroyable ce que j'ai fait. Bon, alors. Euh, du coup, là, euh, vu qu'on est en masse, on va faire ça. Hein. On va faire plaisir. Oh, il, est, il est fat de ouf, fat, hein J'ai envie de dire. Bon, on va prendre le, le médium, là. Ah non c'est trop trop peu c'est trop peu. Y a pas un truc entre deux là bon on va faire ça Il n'est pas beau. Il est pas beau, le 3, là. Ah, ça va être compliqué. Hein. Avec le fat, c'est toujours très compliqué. Ouais, on va le faire en dehors. Non. Comme ça. Comme ça. faut pas que je fasse ça hop comme ça oui là, il allait bien ouais là il est, il est plutôt pas mal alors je regarde le, toujours le, le retour au cas où hein. parce que en fait le truc c'est qu'il faut toujours regarder un peu à la distance pour être sûr de notre travail Non, non, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je suis allé vraiment trop loin. Tu descends, s'il te plaît. Tu préfères le deuxième Ouais, bah, il y en a plein en même temps. Ah, mais non, mais je suis bête. Tu préfères le deuxième, c'est-à-dire. C'est euh, celui que j'avais fait avant. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le refaire. Ça va être le même. Le fat cap Ouais. Il est trop. En fait, le truc c'est qu'il est un peu grand. Tu vois là, j'ai vraiment pris toute la place exprès. Mais on ouais, va lui, on va le trigger. Allez, allez, vite. Ah, ça va pas appeler l'autre. Mince. Là, je vais me faire repérer. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, il doit y avoir une route safe, hein, mais on va pas la faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je pourrais le lancer là. Ici, genre. Est-ce qu'il a euh, il a les deux infos ou pas Et lequel il choisit Ah, il choisit pas. Ah, il a pas choisi. Ah, Dane. Bon, alors, j'ai vu qu'il y avait le Black Book. Le Black Book, c'est le... C'est toutes nos péripéties. Donc, le... Le, le truc, ce serait de... J'ai vu qu'il y en avait un qu'on n'avait pas validé. C'est très bizarre. J'ai loupé un endroit où on faisait du raf. Trop bizarre. On va regarder. Bon, celui-là, il est bon. Moi, j'apprécie. Je, je, Bonne cartouche. Voilà, lui, il va partir. Et à partir du moment où il le voit, il faut que je le. Euh... Non, il faut pas que je fasse ça. Non. Voilà. Il faut que je puisse attendre qu'il revienne. Je me pose ici. Mais non. Ah, je suis dans le caca. Je suis dans le caca. Le seul moyen de sortir de ça, c'est si j'avais encore une masse de plus. Un petit passage. Dane. Bon, on continue. Je vérifie, mais je comprends pas pourquoi il y a un petit laps de temps avec la caméra. On le déclenche. En fait, faudrait déclencher le deuxième. Oh, mais non Pourquoi il passe par là Je clique au bon endroit, je pense. En fait le mieux Ce serait d'être ici Et de pouvoir trigger lui là Mais je sais pas comment faire Je sais pas si c'est le jeu qui fait RAM comme ça C'est pas possible hein. Il y a un truc trop bizarre Je sais pas si c'est la caméra aussi Bon Euh Qu'est-ce qu'on va faire Je check vite fait si je dois faire un noise gate sur le micro là vite fait. On dirait ouais. Je sais pas si vous entendez en fait mon son. Ouais. Ah oui oui, il y a le l'ordinateur qui s'énerve. Donc peut-être que vous entendez le, le bruit du ventilon quand je parle pas. Alors attendez, est-ce que si je le fais comme ça Là il est là il bouge plus Il bouge plus ah, si, c'est pas possible, je suis choqué. Ah, la... putain Écoutez. Peut-être faire un noise gate, vite fait. Alors, attendez. Hop. Euh, la caméra, je sais pas pourquoi tu, tu, tu focalises sur, euh, sur tes problèmes, hein, mais euh, faire un noise gate sur le micro, vite fait. Est-ce que je peux faire ça Filtre. Alors, le noise gate, normalement, est censé bloquer justement le bruit du ventilo. Je crois que c'est mon ordinateur qui, qui s'énerve. Je regarde vite fait. Qu'est-ce qu'il a en fond Pas en chaud. Pas en chaud. Euh, de fermeture. Alors, euh, moi, je suis à moins 2, donc déjà moins 32, ça devrait être pas mal. Temps d'attaque. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il a Ah, mais c'est pas mal, ça. Du coup, là, vous m'entendez et vous m'entendez plus. Ah, c'est bien. En fait, ça coupe. C'est bien, c'est bien. Alors, après, le truc, c'est qu'il faudrait que je parle tout le temps un peu fort, du coup. Là, je suis à moins 32. Du coup, il faudrait que j'augmente peut-être le son. Là, j'arrive à, à quoi À très peu, au final. Euh, ouais, le noise gate il est un peu vénère, en hein, fait euh, Alors, attendez. Donc, du coup, seuil d'ouverture, moins 26. Euh, peut-être que je vais mettre à moins 40. Bonjour. Non, moins 40, on entend. Voilà, moins 28, non, on n'entend plus. Et là, du coup, normalement, ouais, je tape un peu dans le jaune. C est, c est, là, c'est un peu mieux. Ok, ça devrait être bon. Ah oui, mais par contre, l'attaque il, il va pas assez haut. attendez, deux minutes. Ah peut-être que je suis un peu fort au final en son. L'attaque, on va l'augmenter. Euh, parce que là, il, en fait, il va jusqu'à 25. Moins 20, à 25, ouais, c'est ça. Temps de relâche 150, donc ça c'est le temps de redescente. Euh, bonjour, est-ce que là, est que, en m'approchant, oui, ça marche un peu mieux, bien entendu. Mais là, je vais forcément parler comme ça. Euh, en parlant comme ça, donc seuil de fermeture, seuil d'ouverture, donc ça c'est bon. Seuil de fermeture, je pense va le baisser. Euh, comme ça, c'est pas mal. Euh, est-ce que là, l'ouverture, ah oui. Bonjour. Oui, c'est ça, je le mets à zéro. Et vu qu'il est déjà à 2, ça devrait fonctionner. Là, ça devrait être pas mal. Euh... temps de maintien. Oui, 200 secondes. 200 millisecondes, ça suffit, je pense. Après, je sais pas si c'est très très bien. Je vais... On va faire un check. Petit check. Je vais mettre avec la musique, comme ça, comme ça, ça va être bien. Parce qu'on a pas mal de sons aussi en fond. Euh... Euh... Oui. Là, du coup, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais faire un petit check-up de de comment ça se passe en live ah. Ah, purée alors excusez moi je fais un petit check-up en plus on s'en fiche fiche on s'en fiche, fiche actuellement en tout cas petit euh, check up de la, de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut entendre j'aurais peut-être pas dû casser le film le film ah! Ah! La boucle! Ok, ça a l'air d'être bon. Il m'entend même. Il m'entend même en boucle. Bon, allez, c'est parti. Alors, euh, on récupère la bouteille. Donc, en fait, là, le truc, c'est soit je le fais le fais déplacer pendant que je fais le graffiti, comme ça, ça permet de me placer ici. Mais le problème, c'est que j'aurais du mal à récupérer ça. Donc, euh, mieux, ce serait de faire ça. Je passe ici. Je fais ça. Et après, je, je, je, je joue sur le temps de latence qu'il a pour venir. Non, mais non Ah, il a un coup d'avance. Dane, Dane, ah Voilà. Et là, tout d'un coup, il a joué vite. Hein. Je suis choqué. Et quand je suis dans le jeu, du coup. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en window ou pas. En full screen. Mais il a du mal. Hein. Peut-être que j'aurais pas dû le mettre en full. Là, si je me cache ici, normalement hein, c'est bon. Parce que là, il faudrait juste que je l'appelle. Et là, il bouge plus. Oh, ça m'énerve. Ah, il m'énerve. En plus, le truc, c'est que si je l'appelle, ça va être ici, là, quelque part, là. En fait, le mieux, ce serait que je l'appelle ici. Que je fasse ça, que je le trigger, lui. Oh, oh la double <rire> Mon Dieu Bon, attendez, j'ai l'impression que le, le, le, la caméra qui bug là pendant, pendant 15 ans, ça m'énerve. Donc, on va, on va juste revenir en arrière. Attendez, je quitte. C'est quoi ce bruit-là Incroyable de bruit. Ah, l'oreille. Et là, ça fonctionne Ça fonctionne, ça fonctionne. On va pas... Le... Ah oui, il est en qualité élevée, peut-être qu'on n'a pas besoin. En qualité moyenne, c'est bien. Effet activé, oui. Tum, tum, tum, tum on va finir le jeu pour voir les crédits après alors du coup je vais le mettre en je vais, vais l'ouvrir en je vais l'ouvrir en en plus petit parce que j'ai l'impression que c'est le le jeu qui qui veut pas quoi En window en window tu veux me montrer ce jeu alors normalement je devrais être plus précis du coup logiquement ah ça a l'air d'être un peu plus fluide mais du coup ça je l'ai loupé ça ou c'était euh, terminus bah non j'ai fait ça c'est bon ça c'est bon ça on a fait ça Ça toujours un petit peu. Ouh là là. Bon, on avance. Je dois en faire 36. Je pensais qu'en une heure on allait finir, mais je suis pas sûr. Hein. Vu comment ça, ça a l'air d'avoir du mal déjà. Donc, du coup, est-ce que je le fais maintenant Je vais le faire maintenant. Je vais me cacher derrière le. Au lieu de me cacher là, je vais me cacher ici. Il de mauvaise qualité, là. C'est parce qu'il pleut. Si tu restes là, moi, ça me va. Hein. Ah, il, il, en fait, il m'entend. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'il m'entend. Donc là, par exemple, si je fais ça... Ouais, il m'a entendu. Ok. Il y a un truc que je capte pas. Il y a un truc que je capte pas, je sais pas exactement ce que c'est. Parce qu'en fait je pourrais le, le trigger ailleurs. Peut-être que c'est ça aussi. Genre euh, aller là-bas. Faire mon graffiti. Descendre. Et passer par le par, euh, hop, par ici. C'est pas possible. Pourquoi j'ai été un peu trop dans cette volonté d'y aller, là On va faire ça. Hop, hop. Le petit graffiti. Parce qu'en fait, on a aussi le sifflet, en fait. qu'on a dû débloquer un moment. Ah, il m'a entendu. Ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu tous les deux. Et là, vous bougez plus, les mecs Dommage. <rire> Dommage. Je suis un peu bloqué là. En 18 tours. Donc, euh, normalement, je devrais faire un, un move, quoi. 1. 2 Là, on est obligé 3 3 obligés, donc ça veut dire qu'en 15 tours, je peux le faire 3 pour aller là euh... Sinon, je fais ça hein. En fait, je vais le faire tourner hein. voilà. Je vais le faire tourner en... en bourrique Parce que là, le fait que je fasse le graffiti, je suis pas sûr que ce soit compté comme un, un, tour... un tour Si Oh là là Oh là là là là dur hein au final parce que celui là il fait vachement de bruit en fait avance Alors là tu l'as personne entendu C'est pas mal. Oh, C'est pas mal ça. C'est le meilleur move. On va faire ça. On fait ça. Je bouge plus. <rire> je bouge plus. <rire> Vous allez jamais me voir. Je... <rire> C'est mort. <rire> je bouge même pas. Aïe aïe aïe. Oh, en plus, c'était 18 tours. Là. Oh là là. Je suis pas très strat en hein, comme ça, hein, je crois. Bon, vas-y, on va faire comme ça. On, on, on fait le... Parce que là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça appelle un seul mec. Un seul policier blanc. 6-7, j'imagine. Là, c'est pas mal. Là, on est bien. Sauf qu'il faut que lui, je le bloque. Oh, ça serait pas mal, ça. Oh, ça serait... Oh, c'était bien. C'était bien. C'était bien jusqu'à maintenant. <rire> c'était bien jusqu'à maintenant. L'idée était pas mal. L'idée était pas mal. C'est dommage. En fait, c'est peut-être que, aussi, j'ai mal géré mon encodage. Je suis en train de penser au stream. Je l'ai mis un peu à toute balle. Mais là, c'est vert. Donc là, normalement, ça a bien fonctionné. Vous êtes en, en aucun décalage. J'envoie des kilobits par seconde. Alors là. Parce que lui, je peux le déclencher, genre pour aller là-bas. Pendant que je fais le, le retour. Je sais pas ce que, récup... euh, ce que je récupère, je sais pas exactement. Ouais, c'est un peu problématique ça. Un petit peu problématique. Bon, alors... Euh... On va faire comme ça. Ça, c'était pas mal aussi. Sauf qu'en en fait, après, je suis bloqué après ça. Parce que ça, ça me demande trop de... Et ça devient de pire en pire, ce graffiti. Si, je siffle là. On va recommencer. En fait, le, je, l, la bouteille est pas mal. Si je suis ici, je crois. Ah, c'est pas mal. On peut l'envoyer quand même loin, hein, finalement. Après, je me demande, est-ce est, est que ça va trigger le deuxième Ça, c'est une autre question. En fait, j'ai l'impression que plus je recommence, et plus c'est pire, ici. Oh là là, ils ont tous ces triggers. Oh là là on est sur. Ah non! Mauvaise idée! Oh, c'est dur! Et en plus, mon graffiti il devient pire il en est... pire, il devient moche! Ah là-bas, je voulais pas! On va se mettre ici. Là, il peut... Là normalement, il n'y a personne qui me capte. Par contre, pour repartir dans l'autre sens, ça va être chaud. Ok. Donc là, 1, 2, 3. Si je siffle ici, il faut que je fasse tout le tour. Mais j'aurai jamais le truc là-bas. Et là, je peux pas siffler. Du coup, il faut que je siffle quand je suis dans son périmètre. Mais là, là c'est pas mal. Voilà. Là, il a l'air il a, a, a essayé dit de... Ah Je crois que j'ai perdu quelque chose. Par contre, là, si je siffle, je fais Là, je suis fou dans le... Je suis fou dans, dans... C'est ici, en fait, qu'il faudrait que j'utilise la... la bouteille. Je peux pas faire autrement. Je suis obligé d'utiliser là. Donc, la bouteille, on la garde. Donc, ça, on l'avait fait tout à l'heure. Je sais plus ce que ça avait fait. Oh, ça devient de. Mais c'est dégueulasse! Ça va être ça, ma photo à la fin? C'était bien au début. Plus je, comment... plus je continue et plus c'est pire. On va le trigger lui. Ouais, c'est un appel euh... à sur Bombo On va se mettre là. Oh s'il te plaît. Non, mais pourquoi t'as avancé? <rires> Fallait peut-être que je le mette juste derrière lui. Bon, ce chemin-là pour l'instant il est bien, mais... mais ça devient illisible le truc. Euh... S'il vous plaît, respectez mon de dessin. idée. Purée, la mauvaise idée que j'ai fait, là. Oh là là. Oh là là. Je me demande si je peux en assommer un avec la bouteille en lui lançant dans la tête. Parce que c'est peut-être ça, la, la solution au final. C'est que j'assomme celui qui est au fond. Parce que je pense que je peux l'assommer. Enfin, si, si, si je peux l'assommer, ça serait cool. Parce que ça signifierait que Là j'en déclenche un, je peux, ça me permet de, de rentrer dans, la, dans le tour autour de la place, euh, d'être ici du coup, d'assommer, et je peux pas assommer lui. Et, euh, et donc du coup en fait il faudrait que je lui mette euh, un endroit où ça euh, ralentit de... Ça ralentit celui qui arrive. En fait il faut juste que ça la ralentisse. Hop, hop, deux, trois, en bas. Oui, allez. C'est la part ralenti tant que ça. Hein. En fait, ils se sont rencontrés, ils se sont dit non mais en fait j'ai rien vu de mon côté, tu t'as rien vu de ton côté, donc c'est pas de ce côté-là en fait. Sinon je fais ça. Il est déjà appelé, hop. Je, je me cache derrière le muret, je me cache derrière le muret, je me cache, de... je me cache pas derrière le muret. Oulala, là là. qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Euh... L'autre en bas, il, il, est-ce qu'il l'entend le, il ici Non, même pas. Ah, ça, ça peut être un moyen de passer. Ça peut être. Parce que là, il est obligé de faire le grand tour. Bon bah écoute euh... viens hein. Je te fais tourner un peu en bourrique mais c'est pas grave ah, on... on a un problème Parce que le le, le coup de, du truc au bout c'est pas mal mais faut que je puisse faire tourner en bourrique tout le monde donc du coup c'est compliqué Je suppose que Nibler, t'as pas d'idée de comment faire. Mon graffiti devient de pire en pire. Ça devient de plus en plus dégueulasse. J'espère que ça va pas être la photo parce que ça serait bête. Allez. C'est un peu casse-tête. Euh, casse casse C'est un peu euh, compliqué. 2-1. 2-1. C'était pas mal. C'était pas mal mais nul. En fait, faut vraiment la, là, il faut vraiment la tenter. Alors, d'après ce que j'ai compris. Euh... Déjà, lui de l'appeler ici, je pense que c'est pas mal. Parce qu'en fait, lui, il va jouer sur le, le la distance de 2. Et en fait, on va jouer tout le temps sur cette distance-là. Parce que là, il y a tout le muret derrière. Donc, à chaque fois, on est obligé. Hop. Ah Vous étiez déjà derrière moi. Vous m'avez vu en flag. Ok, bonjour. Euh, du coup, euh, je peux pas siffler ici, mais je peux siffler là. Si je siffle ici, ça me sert à rien. Sinon, je le lance ici. Et euh, en fait, je suis safe pendant le truc, mais après, il va falloir que je joue un peu plus... Euh... Bon. On va faire ça. En fait, ce qui est bien, c'est le, le tour autour hein, du muret, c'est pas mal. Donc là, par exemple, si je descends ici, je siffle. Voilà, là, il va constamment devoir le faire. Ah, je le trigger pas celui d'en haut. Ah non. Il va rentrer chez lui tranquillement, l'autre. Oh là là. Il y a des moments où il bug pendant plus de temps et d'autres non. Et je, je suis bigleux. Comme on disait euh, il y a très longtemps. Ouais, bah ouais. En plus, le monde graffiti là, il est dégueulasse. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Parce qu'on avait tenté un truc pas mal là, comme ça. Hop. On tente un peu le diable, mais ça fonctionne. Lui, il va rentrer chez lui, mais. Voilà. Et là, je suis dans le. Oh, je suis dans le cac. Oh, je suis dans le cac! En fait, je me demande, du coup, attendez, on va faire un petit check-up de euh, à quelle distance. Donc, c'est dans une distance de 4 autour de lui. Donc, lui, en fait, faut que je le bouge, que je le siffle, qu'il qu aille en bas. Je valide toujours, hein, même si c'est moche. Euh, voilà, on s'en fiche un peu quand même. Hein. Donc là, on siffle pour qu'il soit vraiment en bas. On remonte. Il faut qu'on siffle lui, là. Est-ce qu'on peut le siffler là Non, on peut pas le siffler ici. C'est vachement bien, je suis très content. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'il va rentrer. Faut pas que j'utilise le... le le truc. Faut vraiment pas que j'utilise. Et là, il va tourner la tête, normalement. Si je le fais là. Oula Encore un C'était pas mal C'était pas mal. Il y avait un truc. Il y avait quelque chose. Donc, du coup, euh, les endroits où ça fonctionne bien, c'est là. Hein. Mais après... Euh... Alors, je vais essayer de faire un truc. On va recommencer... On va recommencer parce que c'était c'est pas possible en fait de laisser ça comme ça hein. alors qu'on fait des beaux trucs Il y a un truc bizarre. C'est pas très centré tout ça. Pff, dégueulasse. Le 3, il est horrible. Oh là là Bon, on, on va se, se valider. Hein. Non, mais juste pour que ce soit beau, quoi, s'il vous plaît. Un petit peu. On voyait plus la... on voyait plus la signature. J'aurais dû l'appeler, là, en fait. Je l'appelle là. Voilà, viens ici. Il va rentrer, là. Et là, par contre... En fait, ça serait intéressant. Mais le problème, c'est que là, par exemple... Faut pas le faire, là. Un... un. Deux. Il est revenu, déjà, mon Dieu Bah, écoute, euh, viens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il est dur, celui-là, hein Il est dur. Je sais pas, je sais pas si c'est moi qui fais n'importe quoi. Je pense que c'est un peu moi qui fais n'importe quoi. Parce que là, en fait, il se retourne. Je vais bouger ici, il va bouger là. Je vais bouger là, il va être là. Là, je ne pourrais pas l'avoir. Là, il est déclenché ici. Donc là, si je le déclenche là, il va carrément derrière le mur. Donc ça, c'est pas mal aussi. En fait, ça lui rajoute... Un pied. Le problème, c'est qu'après, quand il a vu qu'il n'y a plus personne, il va rentrer. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc ça fait, moi je peux faire 1, 2, 3. J'irai pas plus loin que ça. Donc il faut que je déclenche euh, la guerre. Donc, en fait, il faut peut-être un petit faux pas là, pour qu'il soit ici. Ah il fait un demi-tour. Ah un... non, c'était pas bête en fait avant du coup. OK, là il va il va rentrer directement, je pense. Je Peut-être l'avoir, hein. Non! À 1! Un, à 1 un d'écart! En fait, là, c'était pas mal, sauf que c'était juste. Euh... Trop. Il y avait un truc. Il y avait un truc. Il y avait un truc, je sais pas exactement ce que c'était. Il y avait un truc. Donc là, par exemple, je l'ai pas trigger ici, donc du coup, il va peut-être pas aller jusqu'au bout. Oui. Donc là, on va... il faut le trigger ici. Là, il m'a vu plus loin. Donc là, il me revoit plus loin. Et là, par contre, tu vas pas me voir. Et donc, du coup, là, il est bien. Et il faudrait que je l'envoie là, en fait. Et là, je trigger l'autre. Il va me poursuivre. Sauf que euh, j'aurai toujours un coup d'avance sur euh, la manière de faire. Oh oui. Oh oui, c'est pas mal, ça. C'est moi, je me suis fait avoir tout seul, là. Parce que là, je peux rien faire, en fait. Si j'avance, je suis dans le caca. Si je recule, je suis dans le caca. Parce que lui, il va, il va forcément venir. Bah ouais, c'est ça. Ah, il n'y avait qu'une chance, là. Parce que si j'allais en face, je suis pareil. C'était la même chose. Mais c'était pas mal, là. Il y avait un truc... Euh, un bon enchaînement. Donc, Hop. Donc, je pense qu'il faut que je le bloque, vraiment, ici. Il faut que je le bloque là. On l'appelle ici. On continue, on continue. Toi, tu veux aller quelque part, mais va là-bas. Et là, par exemple, peut-être en 18, on peut le faire. Parce que tant qu'il revienne, il est parti. Oh là là Ah c'est chaud. Ah oh, si c'est ça, c'est ça. Et là si je le si je le siffle ici, il fait forcément le tour. Et je et je l'ai. Oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça passe. Ah bah dis donc, j'en ai fait trois fois plus. Hein. C'était compliqué. Et le graffiti, dégueu, dégueu. La plus petite map, mais avec plein de cachettes. Donc du coup, là, je peux aller chercher directement le truc. Le mec dort. Bon, bah, si tu dors, écoute, euh, on prend ça, hein. Par contre, à partir du moment où je fais le graffiti, j'imagine que lui va m'entendre. Alors, on est sur le mur On est sur le mur, c'est bien. Hop. on prend le jaune. On prend le fat. Bon, il ouais, faut pas... Faut... Essayons d'être droit, quand même. Respectons quand même euh, la marée chaussée. On ne pas le petit, euh, le petit pochoir à côté. ASMR, euh, clic, si c'est toujours le cas. Cette fois-ci, on, on descend euh, en euh, pression. Bon, la, la ligne droite, s'il vous plaît, Merci. Alors, ah, attendez. Alors, ça se passe comme ça pour tous les euh, toutes les personnes qui font euh, du dessin assisté par ordinateur. Hein. Ça, ça retravaille à chaque fois le même trait. Donc, on continue. Ben, par exemple, ça, c'est pas un trait. Ça, c'est un trai, un semi-trait. Ça, c'est un demi-trait. Ça, c'est un trait moyen. Ça, c'est très très nul. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on n'accepte pas dans la physique. Très peu, du moins. Voilà bon, Ça, c'est pas mal. Après, il y a des sens. Hein. Donc là, on va essayer de faire un truc un peu... un peu easy. La euh... ligne noire, s'il vous plaît. Alors. J'utilise Je... mes deux mains pour voir. Ouais, ça va. Non, le le dernier, non. Euh, non. Alors, un arrondi, s'il vous plaît. Un arrondi, s'il vous plaît. Pff, trop grand. En fait, je le vois pas, là, à cause de la cam. Oh, il est bien. Oui, ça va. Ouais, on n'aura pas la place pour le 15, c'est toujours le cas, c'est toujours pareil, on aurait dû toyer le mec à côté. La meuf, d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça va, là ça ressemble un peu à une cartouche, bon il y a un peu trop, mais on va dire que la... c'est pour la place de la signature. trait de fin Alors, comment ça se passe Il nous entend ou pas Ah, c'est un, un, une personne comme ça, c'est un... Ok. Alors du coup, il faut que je me place bien. J'imagine que là, il va se tourner par ici. Il va me faire un. Deux pour se tourner. Donc, bah vas-y, on fait ça juste. C'est bon, non Il revient vite. Ou pas non, c'est bon. C'est pas très compliqué, ça. Ouais, wow, il fallait le faire en 14 tours, je comprends pas. Je comprends pas. Alors là, il y en a un qui regarde, l'autre qui dort. Ah, tu pars par là okay. <rire> ok. Ok, ok. J'ai bien fait de partir de ce côté-là, je pense. Ah, il y a Mystique Les mois passent. Donc, ça, c'est un, un très grand. Euh, un très grand. Euh, pochoir euh, très connu. Donc, on va pas pocher. On va pas toyer Mystique. Hein. On va juste faire un petit dédicace. Oh. Alors, quand je dis très connu, c'est surtout qu'il est connu à Paris. Hein. Mystique, elle a fait quand même toute la France. Je sais pas si elle l'a refait celui-ci ailleurs. Ok. Bon, celui-ci, il risque d'être photographié, hein, parce qu'il y a Mystique à côté, donc on va essayer de faire un, peu, un truc quand même un peu mieux. La gestion de l'espace maintenant. Oh, la ligne droite, quoi. Je devrais pas corriger normalement. Je devrais pas corriger. J'arrête de corriger. Ouais, c'est fini. Maintenant, on accepte toutes les erreurs. Parce que c'est quand même un, un art de l'erreur, hein, je précise. <rire> Dit-il en corrigeant. <rire> Heureusement que c'est un jeu, hein. Voilà, Celui-là, il est un peu mieux. Ah, on arrive bien à lire, là, par contre. Que c'est un très bis Donc là, normalement, le mec se réveille. Ah, normalement, c'est bon. Ah, non, c'est pas bon. Du tout. Du tout. Je sais pas si j'avais euh, une bouteille. Non, j'avais pas de bouteille. Du coup, il faudrait peut-être que je le réveille avant. Il se retourne ou pas si je viens. Non, pas du tout. En fait, je pense que si je suis dans sa ligne demi-heure, clairement, il, il se réveille. En fait, il faut que je le réveille derrière, je pense. Hop, on va faire comme ça. Lui, lui c'est facile. Alors, est-ce qu'il a, est qu a été trigger le deuxième Parce que ça, c'est la grande question. Donc là, il avance. Ah ouais, non, ils sont tous trigger. Ouh là là. Comment que je fais pour m'en aller C'est pas possible. 15 tours, ça veut dire que là j'en ai, ai, ai déjà fait beaucoup trop. Oh là là. Parce que là, si je m'approche et que je chiffre. Ça fait 2. Ouais, ça fait 2. Ah, il revient par là, d'accord. En fait, c'est intéressant, tu peux pas jamais les barbeler, en fait. C'est ça, ton histoire. Ah. Ah, bah tiens, vagabonde du bitume, mes mots font le trottoir et je dis, mais... Ah, mais en fait, c'est mystique et sans aucun doute, femme pochoiriste peu, la plus célèbre de France est toujours en activité dès 1985, elle s'improvise poète des euh, rues en égrénant. Euh, ses calembours dans les quartiers populaires parisiens, de Belleville à la butte au caillou faisant de Paris son journal intime à grande échelle. Paris 13 aussi. Hein. Chez elle, les mots et, euh, et les motifs vont euh, par pair, comme les jambes fuselées, juchées sur des talons aiguilles qui ont, qui ont fait sa renommée. À travers ses distinguettes en rouge et noir, Mystique défend une, famine, une féminité sans concession, dominante, séductrice et culottée. Exact. Bon, allez, euh, euh, Si je, si je l'annule, là, on est d'accord qu'il revient à sa place. On est dans ce genre de game, là Ouais, c'est ça. Allez, ouais. <rire> Je me disais bien qu'il fallait attendre. Parce que là, un... Hein... C'est pas possible Dane. Oui, il y a une alerte. Oui, oui, il y a une alerte. Une alerte de quoi il y a eu une alerte de... Il y a une alerte de QQR. Parce que à part l'alerte de, de, des keufs... Il y a eu quelque chose qui est passé Genre... Euh, je vois, alors là, je, je, je vais peut-être... Euh, euh, remettre à jour, hein, peut-être que c'est ça. Il y a une alerte, genre... Euh, as, il y a de l'argent qui est tombé Non c'est faux. C'est faux, je ne te crois pas, bien. Genre sub. Alors, je vais checker. Mais du coup, là, je peux pas C'est trop marrant parce que... <rire> je peux difficilement le checker, là, actuellement. C'est ça qui est rigolo. Euh... On va regarder sur, euh, sur Google. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai tout... Euh, genre j'ai tout mis en place sur Twitch, sauf que euh, je sais pas exactement. Euh, il est horrible ce, ce graffiti. Je sais pas exactement. Voilà, euh... ouais, merci. Je me suis entendu en boucle, c'est bien, c'est cool. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est fun, c'est que ouais, je, je vois pas le, le, euh... je vois pas les, les, les comment s'appelle les genre on lit Mystique et ça pop hein. bah on va regarder c'est peut-être c'est peut-être plus euh... Euh, comment ça s'appelle c'est peut-être plus euh... Euh, comment ça s'appelle Statistique, c'est ou tableau de bord des créateurs c'est peut-être plus le euh... le son dans le jeu quoi. on casse toi toi euh, y a, non, le dernier, c'était boulet avant-hier. Euh, voilà. Wisebot, il a fait quoi Non, Wisebot, il a dit qu'il y avait deux heures. Oui, il a l'air du temps. Ah, il y avait un bruit, peut-être. C'est possible. Parce que Wisebot, il fait du bruit euh, par moment. Donc, euh... C'est pour ça aussi que je, voudrais je voulais l'utiliser, mais je pas prévu de faire, en fait, pour l'instant. Ah, bon. On continue, hein, de toute façon. Et là, il y a l'air d'avoir du people, hein, parce qu'on... Apparemment, il y a 12 nouveaux followers cette... euh, depuis, depuis quelques temps. Donc, euh... Et là, il y a 10 personnes uniques discutant sur le chat, j'ai l'impression. Résumé du stream Non, il n'y a personne. 10. Disent il n'y a personne. Voilà. Comme ça, c'est fait. <rire> Faudrait faudrait le corriger, ce truc, parce que c'est horrible. Et on va, se... on va se faire avoir, là. Je peux rien faire. Parce que là, il va me poursuivre. Never mind, alors. Après, tu peux check. Hein, euh... Il me semble qu'il y a des commandes exprès pour ça. Bon, allez, on l'appelle ici. On est des gens comme ça, nous. On n'aime pas dépenser trop. Je, je, je clique. Je pense au bon endroit. Mais il veut pas suivre au bon endroit. Si je clique là, genre, il me voit direct. Ah Tu vas faire quoi Il me voit en tête à tête, comme ça. Faisons un autre graffiti. Mais normalement, je devrais jouer à Untaed Souls Goose Game. Je pense que je, je vais l'avoir... Euh, ouais. Ouh là là. Est-ce que ça se voit que je sais pas jouer dans ma vie quotidienne Ça, c'est chiant, parce qu'en fait, tu es obligé de revenir en arrière. C'est chiant. C'est juste chiant. Alors que si je l'appelle ici, hop, je peux avancer direct. Voilà, je suis fashion. Je le siffle parce que j'en ai marre. Siffle. Voilà, on se cache. Il n'y a personne. Que Et je peux même pas utiliser mes super pouvoirs. C'est nul. Là, il va faire... Il va même pas faire un tour. Bah ouais, c'est nul. C'est quand ils veulent, hein. Sinon, je fais ça comme ça, Hop. Je sais pas ce que ça fait, hein, mais... J'imagine que ça fait quelque chose. Là, ils sont en direction de quelque part, mais est-ce qu'ils vont m'embêter Je sais pas. Les doubles J'aurais dû me douter, hein, parce que c'était à 1. Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'apprenne à jouer aux échecs. Ou au go. Prévoir les choses. Des fois, ça aide. Sinon, je le fais ici. Ah, ouais, ça... ah oui, non, mais ça me paraît logique. <rire> que je me fasse... Avoir... Eh, hey, j'ai réussi à m'enfuir. Hein. Peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche. Allez, hop. Tiens, on va essayer. C'est joli, hein, tout plein. Hein. Il y a beaucoup d'effets. On va faire ça. Parce que lui il se réveille, mais je bouge. Et là je peux pas bouger. C'est genre euh... ah en fait non euh... t'as quand même la priorité en premier mais faut pas faut pas déconner non plus hein. Et si je fais ça, ça, ça, ça. Ici j'appelle euh... je sais pas qui. Je me cache ici. Là je peux même pas sortir de toute façon donc. <rire> Je n'ai fait que passer. On récupère ça, on fait ça. Donc là, ils sont tous en place, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, un. Un. Et le deuxième pour lui. Un. Et lui, il lui, il va me voir, pardon. Ouais. Il n'y a rien pour lui lancer dessus, en plus. C'est fou, fou, fou. Hein. Là il entend pas normalement l'autre, on est d'accord, donc il y a juste besoin de deux, un, deux, un, deux, oui bah voilà c'est bon, j'ai deux tours de trop, je ne sais pas comment, c'est possible. bon alors du coup euh, on va chercher ça, Pourquoi t'es passé par là <rire> Aïe aïe aïe Bon là c'est plus dans mes cordes il y a 23 tours <rire> C'est plus, mon... plus mon game Le late game Ok Hop, Hop Moi je fais la technique du chat Après je fais chat Des chats Là, si je lui, je le siffle ici. Ah Ah Bah, bon, on va faire par là. Il se va de meilleur moyen. Hein. Peut-être pas dû revenir sur les. <rire> revenir sur le même endroit. Dave. Ah J'ai cliqué sur quoi là Oh Trop bien Mode studio. Je peux, je peux modifier des trucs sans que vous le voyez au final. Au lieu de cliquer sur arrêter le stream, euh, j'ai de la chance quand même. Bon wow, du coup. Monsieur, faudrait peut-être aller voir le médecin. Hein. Peut-être que vous avez le Covid. Allez là-bas. Euh, ouais, on va passer par là. C'est bien, tu reviens toujours à ta base. Pourquoi je fais ça en fait? J'enlève le mode studio hein, parce que ça me sert à qu'on joue. Je sens qu'on va pas jouer à Tetel Goose Game parce que ça m'énerve. Est-ce qu'ils l'entendent ici Oui il l'entend, je suis pas sûr là. Quand tu veux. On va faire le graffiti. On va faire le graffiti. Nous on est là pour faire le graffiti. Oh y'a pas trop de place là. Hein. C'est nul, ça. On a dit qu'on supprime plus. puns. Hein. De toute façon, c'est en s'entraînant qu'on devient le meilleur. Ah là. là, on va pouvoir faire quelque chose. Peut-être que j'aurais dû tourner avant. Non, bon, c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué pour s'en débarrasser. Oh si c'est bon. Poursuivi mais sorti. <rire> Bon, la cam, euh, je sais pas ce que t'as, mais euh, tu m'énerves. Caméra qui, qui lag, là. Ah tu, oh oui, c'est vrai que tu passes par là, toi. Excuse-moi. Bon, bah lui, il est fait. Salut. Tu viens me chercher par là qu'on les déclenche maintenant hop euh... ah ouais non il va me voir là. faut que je me barre on fait le tour hop euh... c'est pas suffisamment loin en fait à partir du moment où tu comprends qu'il faut pas euh, se tu vois faut pas se laisser en kikiner, quoi faut pas se laisser embêter ah oui, non, mais là, il va, il va faire le tour. Ah, non Je m'adétais qu'il allait me voir quelque part. De mon côté, je serais partant pour te voir incarner mon ami Loi, Notre ami Loi. Eh bien, c'est vrai que c'est un peu l'heure. Est-ce que nous avons une heure JDR, d'ailleurs, notre cher euh, Nibbler MJ Nibler Nope. Eh bien, écoutez, on va faire un peu de promo. Euh, petit Cancan, mardi, euh, on est sur Fort Boyard. Ça, c'est bien. Ça, on va être content. Euh, si vous voulez savoir ce que c'est 13b, c'est ça. Si vous voulez euh, que... Euh... <rire> Je sais plus. Ah oui, si vous voulez regarder les replays, il y a, il y a le deuxième de Jet Set Radio aujourd'hui. Euh, il y a euh, Twitter qui n'est pas mis à jour il euh, faudrait que je le fasse. Il n'y a que d'autres aussi. Euh... On va faire une pause. Je pense que je vais me faire un café. Après, on enchaîne. Comme ça, avec euh, Madame Loi. Je sais pas ce que tu en penses. Pas sûr d'avoir la foi en vrai pour le, pour le MJ OK. MJ qui n'a pas la foi, je comprends. Je comprends. Euh... Clairement, en tout cas, ça a l'air d'être le jeu qui fait ramer le, le, la, la caméra. Là, je, je, je quitte 3 secondes le jeu. Et ça marche. Donc, histoire, de créer plus petit quand quand c'est bon. Ah oui, il y a le Utip, euh, si vous voulez donner de l'argent, comme on disait. C'est peut-être pas Utip, c'est peut-être soutenir. Euh, c'est toujours soutenir, très vite. je crois pas. Ah non, c'est don. Ah oui, c'est vrai que j'avais traduit tout en anglais. N'hésitez pas si vous pensez être motivé à traduire tout en anglais. Bon, euh, du coup là, Vandals on n'est pas loin de. Euh... Là, c'est pas mal. On hein. ne ressemble pas vraiment à Paris, mais je comprends. Euh, bah, du coup, on va en finir. La Son pro euh, J'ai l'impression. Enfin, ah non, c'est le dernier. Bon, attends, on fait, on fait le dernier. On fait le dernier. Parce qu'on s'est, on bien débrouillé là jusqu'à jusqu'à jusqu'à preuve jusqu jusqu du contraire. Donc là, il est, il est trigger. Il va faire son truc. Fais, fais ton tour. Je sais plus comment j'ai fait, mais. Je l'ai accompagné ou pas Je sais plus. Oh, ben, je vais l'accompagner, hein, tant qu'à faire. Et on va faire notre graffiti. Hop, bim. Et là, par contre, il y a, a quelqu'un qui est genre juste tout près, non Il n'y a pas une histoire un peu comme ça un petit café, un petit café, ça va être trop bien si on fait un petit café. Alors il n'y a toujours pas de, euh, de, euh, comment dire, d'image d'attente, tout ça, donc du coup, euh, je sais pas ce que je... je, je si peut-être, euh, on mettra une, une une, ah non je fais un 15, euh, on mettra une image de, euh, du canal de Suez en live. Je pense que c'est la, la meilleure image du capitalisme actuel. Trop grand, trop grand. Ouais, c'est Là, je suis cramé, hein, on est d'accord. Ouais, c'est pas possible. Les gens, ils vont m'entendre. Euh, oui, je pense. Est-ce que je peux... Il y a moyen que je m'enfuis, là en, en deux Non, en fait, je me fais repérer dès que je bouge. Ouais, c'est ça. De, de, tu peux garder ce 13 bis pour ce display C'est-à-dire C'est quoi le display Le fait que ce que tu fais dans le jeu arrive sur le stream... C'est à dire. Excusez-moi, hein, je... je capte pas. Je comprends pas. Tu aimes bien le fait que j'utilise euh, juste euh, OBS ou qu'est-ce je comprends pas Ah oui, c'est pas mal ça. Il est loin, hein, en plus. Non, mais non Pourquoi il passe par là, lui Oh, il m'embête. Ce display, quel display Par exemple, en image de transition. Ah oui, le 13 bis. Oui, de bah, toute façon, il est bien. La transition est cool. Ah, tu veux dire que je ne bouge pas le layout C'est ça, genre, il y aurait le graphe de 13 bis en train de se refaire, de se faire. Ah oui, tu veux dire... Ah, mais attends, mais là, c'est... Me demande de, de faire une boucle sur le graffiti Il faudrait que je fasse un best of de ce qu'on vient de faire avant de faire le café <rire> c'est compliqué c'est très compliqué non faudrait que je ou que je mette le replay de ce qu'on vient de faire <rire> ouais parce que display oui c'est la même c'est le même terme mais euh... Oh, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, j'ai l'ai dans le baba, comme on dit. On va faire comme ça. Oh là là. Oh là là Il m'énerve, lui. Pour plus tard, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, j'y ai pensé, tu vois, par exemple, le, sur le le preview previously de, euh, de survivaliste. Ah oui, mais il va me voir, en fait. Dane. Non, il faut que j'aille chercher le truc d'abord. Ah oui, je rentre chez toi. On n'a pas besoin de toi. Voyons. Voyons, mon ami. Comment il a pu rentrer, lui Pourquoi il rentre Pourquoi il rentre Là, il n'y a pas un truc là qui t'a trigger, là, juste en face de toi Bon, allez, hop. On s'arrête là, parce que ça m'énerve. Le mec, il voit une il voit un truc tomber devant lui et il va même pas voir. Bon. Euh, si vous voulez, je laisse ça en fond. Comme ça, je vais faire le café. Ok. Ah, bonjour, euh, bonjour le petit micro Je sais qu'il y, y, y a un petit kink euh, chez Twitch de, de montrer les micros comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression que ça fait un peu zizi poilu. Voilà, je, je, je, je, je, je le remets là où je l'ai trouvé. Hein. Okay. Voilà, un petit poil. C'est mieux hein, de sans son euh, de, de savoir qu'il y a du son mais euh, que de ne pas le voir. C est, c est... Non pas voilà donc je vous laisse avec euh, ça en fond même si ça fait un peu bug euh, la, la canne euh, du coup il faudrait que je mette euh, genre que j'écris en gros euh, ouais j'arrive alors du coup je vais l'écrire euh, patienter euh, on recommence patienter on fait un café euh, je vais je vais l'appeler café voilà et je vais écrire en gros euh, alors on va utiliser ma typo euh... oh, C'est pas ma typo ça. Hein. Ah, pas du tout, pas du tout. Voilà. Alors 256, faut pas déconner. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse minimum 100 pour que ce soit visible, je crois. On fait un café. Euh, attendez, je vais bouger d'abord le truc. Parce que je, je sens le truc arriver, là. Avec... Euh, je vais mettre sur la cam. Comme ça, au moins, je verrai les modifications. Alors, euh, je, on fait un café. Du coup, faut, je peux changer la taille maintenant. Parce que là, c'était 100. c'est mieux, non euh, Du coup, euh, couleur de l'arrière-plan, euh, voilà. Euh, centré, on fait des trucs, hein. ça sert à rien, mais contour, mode discussion. C'est quoi mode discussion Ligne de discussion, ok. Tu une taille personnalisée Non. On fait un café et on arrive peut-être mettre en rouge faut que je fasse un truc qui clash avec le fond donc il faudrait que je mette un couleur genre comme ça c'est trop, trop petit on va augmenter c'est pas du tout extrême ce que je viens de faire Peut-être que là le fond n'est peut-être pas recommandé. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et j'ai trouvé la technique, on va faire comme ça. Tac. Euh, hop, sélectionner la couleur. Est-ce que je peux sélectionner la couleur du fond là actuelle Est-ce que je peux. Est-ce que vous pensez que j'arrive pile à faire la couleur Je ne crois pas. Add custom color. Oui. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut check le, la couleur du fond Non Du tout Ah bon, de toute façon c'est un bleu nuit. Donc on va faire un bleu nuit déjà et en fait euh, on va faire euh, comme ça c'est pas vraiment le même bleu hein. peut-être plus sombre. on va augmenter un peu le, le Voilà, l'opacité on fait un 80 c'est un peu lisible sans être vraiment lisible euh, on va augmenter à 85 pour faire champ Bon, à tout de suite. Je, je déconnecte la caméra, j'espère que ça va faire. Je vais vous remettre la musique, hein, je vous rassure. À tout de suite. Bonjour. Euh, je, je vais peut-être finir de manger. Hein, c'est peut-être un peu plus poli. Mais il n'y a pas la musique Ah oui, c'est parce que j'ai cliqué ailleurs. Mince. Désolé. Je vais faire un truc bien. Je vais me mettre euh, Je vais mettre un repère Pourquoi ça reste jamais les trucs là de euh, qu'on demande à, à crouch. Donc Nous, nous en sommes à la fin de Vandal On va faire un topo de euh, comment on va le monde Parce que j'ai pensé à un truc Je me suis dit euh, C'est fou ça euh, J'avais préparé euh, un nombre de tweets incroyables à pouvoir discuter avec vous Et au final, on est allé courir avec les keufs. Je pense qu'on peut, on peut enlever, on fait un café et on arrive.